Qu'est-ce qui se passe pour remplir un flacon de parfum finalement et qu'on et qu le découvre euh, C'est une chaîne, une longue chaîne qui euh, passe à la fois par des laboratoires pour les matières synthétiques qui vont dans les parfums et qui passe par tous les pays du monde où poussent des plantes aromatiques pour la partie naturelle des parfums. Et donc moi, je me suis... Euh, occupé à travers euh, toutes ces années des matières naturelles donc un sourceur c'est la personne qui va aller chercher pour les parfumeurs l'ensemble des produits qu'ils vont eux utiliser pour composer ce qu'on appelle un jus et les, les, les fameuses fragrances donc selon euh, le jus sur lequel il travaille, eh bien, il peut y avoir de l'essence de rose, il peut y avoir du jasmin, il peut y avoir de la cardamome. Et, et donc il faut euh, approvisionner ça, il faut savoir où ça pousse, euh, qui s'en occupe, qui le produit, euh, est-ce que ça se passe bien. Et donc c'est ça le métier de sourceur, c'est d'être le lien entre les cueilleurs, planteurs et les parfumeurs. Alors je fais ce métier depuis une trentaine d'années et j'y suis rentré euh, un peu par hasard, par une suite de rencontres. Moi j'avais fait des études de gestion et puis euh, finalement euh, avec aussi un goût toujours très fort pour euh, les plantes et pour les arbres. Et j'ai rencontré un groupe de, de landais euh, qui s'était lancé dans l'aventure de distiller des aiguilles de, de plein des landes. Et c'est comme ça que j'ai découvert ce que c'était qu'une huile essentielle et comment est-ce qu'on on arrivait dans cet univers de la parfumerie. Et donc, euh, j'ai travaillé avec ces gens-là pendant des années, qui avaient le projet d'aller s'implanter à la source des produits, à l'origine, à la source des parfums du monde, euh, pour être finalement producteur et monter des, des ateliers de distillation et d'extraction de ces produits. L'ensemble de ce qui forme la palette de cet univers de, de matière naturelles est très, très vaste, très disparate. Il est vaste à la fois géographiquement et il est très vaste dans l'histoire aussi. J'aime bien raconter euh, dans le livre qu'on suit la trace de ces produits, certains depuis l'origine de l'humanité, c'est très émouvant, c'est quelquefois bouleversant. Je cite notamment l'exemple de l'encens. Euh, il y a 5000 ans qu'on gemme, c'est-à-dire qu'on griffe l'écorce des arbres à encens pour faire jaillir la, la sève et faire les larmes à encens qui vont donner de l'essence. Or, euh, ben on s'aperçoit que ça existe toujours. Donc euh, ça, c'est un exemple de, de continuité historique. Et puis bien entendu, ben, les hommes ont été très curieux. Une odeur, au départ, les odeurs des gommes, des résines, puis les odeurs des arbres, parce qu'on sortait de la forêt finalement. Puis on a découvert les fleurs, et puis on a découvert comment euh, apprivoiser le parfum des fleurs, des graines, euh, des rameaux. Des feuilles et tout ça nous amène à une diversité, peut-être de, de pas loin d'une cinquantaine de pays dans lequel on va chercher ces ingrédients aujourd'hui. Les rencontres, alors le, le livre est riche de rencontres. J'essaie vraiment et j'en ai très envie de rendre hommage à, à, à ce peuple du parfum qui est qui est à la fois disparate, disparate dans sa répartition dans le monde, dans les c'est son rôle dans les métiers. Il y a des petits fermiers, il y a des cueilleurs. Et puis il y a les distillateurs. Alors j'ai fait des rencontres magnifiques, peut-être une de celles qui m'a le plus marqué c'est la rencontre d'un français qui s'est établi au Laos pour aller travailler sur un produit pas toujours très connu qui s'appelle le bain-joint, la, la résine de bain-joint, qui est produit par un arbre qu'on trouve uniquement dans, dans le nord du Laos et qui, une personne qui finalement travaillait avant, avait un, un travail confortable à la FAO et qui a décidé de dédier sa vie pour aider ces communautés villageoises du Nord Laos à intégrer la production du bain donc d'un revenu, à leur économie de subsistance qui était le riz, finalement, et qui a réussi formidablement cette aventure. J'ai passé beaucoup de temps avec lui, on a beaucoup voyagé, on est allé très loin, on je raconte ça dans le livre et, et, et évidemment que quand on, on a la chance de, de, de faire des rencontres avec des personnages qui non seulement ont eu la, la passion de, de cette histoire des plantes aromatiques, mais qui ont décidé d'y consacrer leur vie et, et, et avec cet exemple de quelqu'un qui l'a fait, pas pour faire fortune, mais qui l'a fait parce qu'il était sensible à tout ce que ces communautés avaient de, de riche, et qu'il avait envie qu puisse, que ça puisse continuer, qu'il puisse le transmettre, ça m'a beaucoup touché. L'écriture du livre, évidemment, euh, exercice neuf pour moi. J'ai mis euh, un certain temps à, à me convaincre que je voulais l'écrire d'abord, puis que je pouvais l'écrire. Et de fait, il euh, y a un point de rencontre qui m'a beaucoup aidé, c'est... Je crois, comme pour tout un chacun, euh, des, des auteurs, des, des, des, des livres qui m'ont particulièrement marqué. Alors, je fais quelques allusions dans le livre, euh, bien sûr Jean Giono, mais Jean Giono et Arthur Rimbaud. Alors, c'est pas du tout la même chose, mais ça fait résonner en moi des cordes euh, très puissantes. Et je pense que, sans exagérer et simplement euh, en se laissant euh, au fil des aventures s'établir les liens, les relations qu'il y a entre ce que je vivais, les pays que je découvrais, et des choses que j'avais découvertes auparavant par des lectures, la conjonction des deux, pour moi, a été une, une forme de révélation, et quelque chose d'extrêmement fort. Et finalement, il y a beaucoup de pays où on peut tisser ses fils. Euh, c'est très riche, euh, c'est formidable. Se promener dans les champs de la Vente de Haute-Provence, en se remémorant euh, l'homme qui plantait des arbres de Giono, ben, ça décuple le plaisir et, et peut-être ça joue sur la façon d'écrire avec euh, une envie de respecter ceux qui nous ont précédés. Et, et dans cette affaire de parfum où, où la continuité joue un rôle tellement fort, c'est vraiment très fort de se laisser bercer par le chant de ceux qui l'ont qui, qui, qui fait avant. Le problème de l'avenir des, des produits naturels, d'une façon générale, en parfumerie en particulier, est, est vaste et complexe. Euh, je pourrais insister sur deux, trois points qui me paraissent importants. D'abord, se réjouir, se réjouir de, du fait que les produits aient survécu et qu'ils aient traversé bien des bouleversements et qu'ils continuent à être utilisés. Ça, pour moi, ça, ça reste quelque chose de l'ordre du miraculeux. Ensuite, bien sûr, il y a des nuages. Il euh, y a des menaces. D'abord, il y a des situations qui sont très difficiles. Je, je parle dans le livre de ce qui se passe à Haïti, de ce qui se passe à Madagascar, dans, dans certains des pays les plus pauvres, où on, on découvre que ces pays fin euh, fond de la pauvreté font des ingrédients extraordinaires. Le vétiver, la vanille, tout ça est fantastique. Là, il y a une véritable responsabilité dans les années qui arrivent de l'industrie de comprendre ça et de dire « mais non, on ne peut pas... » Il faut absolument qu'on soit les, les porteurs de la demande des nouveaux consommateurs qui disent, écoutez, si je mange un yaourt à la vanille, il faut d'abord que vous me garantissiez que c'est de la vraie vanille dans mon yaourt. Et puis ensuite, il faut que vous me garantissiez que les gens qui produisent ces cousses de vanille vivent convenablement, que je ne suis pas en train d'être complice de quelque chose. Il y a une sensibilité nouvelle sur tout ça, qui est très intéressante, qui est une, une, une très belle force. Je pense qu'elle va changer la donne. Et j'évoque dans mon livre quelque chose qui me tient à cœur, c'est-à-dire que je pense que le, ce que nous devons faire dans les années qui arrivent, et pas, pas, pas dans 20 ans, mais là vraiment, c'est redonner de la noblesse, de la considération et un aspect luxueux à ces matières premières. On considère le parfum comme un luxe, très bien, tant mieux, il faut continuer. Donc les ingrédients naturels qui constituent, qui rentrent dans le parfum, sont aussi un luxe. Et il faut considérer que l'essence d'encens, l'essence de rose, les gousses de vanille, c'est produit par tellement de gens, sur des temps tellement longs, avec des, des, des métiers extraordinaires, que c'est un luxe. Et il faudra que tout le monde consente à, ce, à payer le prix du luxe de ces produits. J'y crois, je vais continuer à œuvrer pour que ça se passe comme ça, et c'est la seule garantie qu'on pourra avoir de leur survie.